Clou de girofle, très utilisation étonnante, ils sont riches antioxydants. Sur le rack Oxygen Radical Absorbance Capacity, échelle utilisée pour évaluer la valeur antioxydante des aliments, le clou de girofle a le score Oracle le plus élevé. Outre sa capacité à prévenir le cancer, le clou de girofle a des propriétés de purification et de protection incroyables. C'est le génol, son principe actif, qui dégage cette odeur si caractéristique du cabinet du dentiste, derrière sa réputation d'antiseptique, le clou de girofle cache d'autres vertus contre la douleur, l'inflammation et les spasmes. 1. Consommer de deux clous de girofle peut aider à nettoyer votre corps des toxines nocives et des microbes. Cela aidera à améliorer votre santé. 2. Ils aident à protéger les dommages causés aux cellules de votre corps et contribuent à stimuler l'énergie dans toutes les parties de votre corps. 3. Les clous de girofle aident à vous donner un soulagement rapide des maux dedans. Il suffit de placer un morceau de clou de girofle sur la zone touchée et de bénéficier d'un soulagement instantané. 4. La présence de génol dans les clous de girofle leur donne un arôme agréable et contribue à engourdir la douleur dentaire et à se débarrasser des bactéries dans la bouche. 5. Vous pouvez également les utiliser comme un répulsif contre les moustiques. Le clou de girofle peut effectivement contribuer à éloigner les moustiques. 6. Ils ont également de grandes propriétés anti-inflammatoires. Utilisez-les pour traiter l'inflammation et les infections. 7. Si vous êtes troublé par des problèmes de digestion, mâchez-en un ou deux. 8. Les clous de girofle sont aussi pour la santé cardiaque et le diabète. 9. En raison de ses propriétés de purification, ils aident à purifier le sang. 10. La Ayurveda propose de faire une infusion pour réduire ou prévenir le rhume et la grippe. C'est également utilisé comme expectorant. Les clous de girofle sont un analgésique naturel et attaquent aussi les germes, donc ils vont vous aider à vous débarrasser de ce mal de gorge. 11. Parfois utilisés comme aphrodisiaques, ils peuvent aussi aider les hommes à ne pas atteindre l'orgasme trop tôt. 12. Les clous de girofle traitent les éraflures et des contusions. Ils sont assez forts et peuvent piquer, donc le meilleur pari est sans doute de faire un cataplasme avec un peu d'huile d'olive.